Shalom Nous allons continuer notre étude sur l'obéissance Commencer la dernière fois Et vous vous souvenez que Je vous avais indiqué Que Jésus Christ était notre modèle Puisque, dans l'obéissance Puisque il a un, appris Quoi qu'il fût fils Il est dit dans les hébreux Quoi qu'il fût fils Il a appris l'obéissance Et nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 5 Et au verset 8 donc Jésus a pris l'obéissance, quoi qu'il fût fils. Et lorsque nous considérons en fait le Seigneur Jésus dans les Écritures, nous y voyons, ben, la voie excellente pour nous, c'est le modèle. Il nous a tracé un chemin au prix de l'âme, il est dit qu'il est avec grand cri avec l'âme. Il a souffert, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, bah, il nous invite à le suivre dans ce chemin. Alors, beaucoup vont dire, impossible, Jésus c'était Jésus, nous ne nous sommes pas Jésus. Pourtant, d'un certain côté vous avez raison en disant c'est impossible, parce que c'est impossible à l'homme naturel. L'homme naturel ne peut pas accomplir les choses de Dieu. Mais si nous sommes chrétiens, si nous sommes en Christ, alors, il vit en nous. Souvenez-vous ce qui est dit, « Christ en vous l'espérance de la gloire ». Ce n'est pas un brevet de spiritualité, c'est un état, c'est une situation qui nous est acquise par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, il vit en nous. Et si c'est impossible, effectivement, à l'homme naturel d'obéir, c'est tout à fait possible, et j'irais dire que c'est la norme de l'homme spirituel qui est en nous Alors si le Christ Si Jésus Christ est notre sauveur Et qu'il est aussi notre Seigneur S'il nous invite à le suivre Comme un modèle C'est que c'est possible Et il nous donne il nous montre Quelles sont nos ressources Les ressources nécessaires Pour que, pour que notre marche glorifie le Seigneur nous sommes à appelés à être les imitateurs de Dieu. Regardez dans Ephésiens, euh, chapitre 5, verset 1. Nous sommes appelés à être les imitateurs de son fils bien-aimé, 1 Thessalonicien 1,6. Prenez vos bibles et lisez ces références. Nous sommes ces créatures qui sommes appelés à devenir des adorateurs en esprit et en vérité, et nous pouvons être des adorateurs en esprit et en, en vérité, sans être également des serviteurs au B.I.S. L'apôtre Paul, et nous connaissons sa vie, c'est un, un homme comme nous, un homme comme nous, et il nous exhorte par l'esprit à être ses imitateurs, comme lui l'est de son divin maître. Vous trouvez cela dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Euh, J'ai fait une parenthèse pour vous dire que je, je crois nécessaire de vous rappeler quelque chose. Lorsque vous visionnez ces vidéos d'études bibliques, il est véritablement impératif que vous puissiez vérifier, faire comme les juifs devaient vérifier dans les de écritures, ce qui vous est euh, enseigné. Donc, prenez, ayez toujours un papier, un crayon, au moins pour noter les références bibliques que je vous donne. Ça alourdirait un petit peu trop les, les, les études bibliques si chaque fois, on va s'arrêter pour les chercher. Mais ces études bibliques n'auront d'intérêt et de valeur pour vous que si, vous vérifiez par vous-même ce que moi je vous expose alors est-ce que vous mettez, nous mettons en doute cette possibilité d'être obéissant euh, comme Jésus Christ a été obéissant est-ce que nous mettons en doute la Bible, les saintes écritures ou est-ce que vous pensez que une chose qui est possible en Dieu, bien sûr que c'est possible, Dieu est un, est un bon père, il ne va pas nous, nous ordonner certaines choses, nous demander certaines choses, sans nous donner les moyens de le faire, c'est évident, c'est évident, j'aimerais encore vous rappeler une chose, que la loi qui a été donnée, et spécifiquement la loi de Moïse, a été un conducteur jusqu'au Christ. Si vous vous rappelez, euh, Exode euh, 19, 20 et suivant, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu l'a fait sortir, après la Pâque, la nuit de la Pâque, Dieu l'a fait sortir du, de la maison de servitude, l'a fait aller dans le désert, le peuple est arrivé au Horeb, le désert de Sinaï, la montagne de Dieu en Horeb, qui, entre parenthèses, ne se trouve pas à l'endroit où l'ensemble de la chrétienté professante le situe. Dieu, dans ses temps de la fin, nous donne des, de, de retrouver dans les sites archéologiques des choses extraordinaires. Donc, le Sinaï se trouve en Arabie, et non pas dans ce qu'on appelle la péninsule du Sinaï. Le Horeb se trouve en pleine Arabie, et d'ailleurs c'est pour ça que l'apôtre Paul, après son, sa vision sur le chemin de Damas et l'ordre que le Seigneur lui a donné de le servir, euh, est parti trois ans en Arabie, il est allé à la montagne de Dieu, il a reçu en fait euh, l'évangile dont il parle, directement de la part du Seigneur, il le dit, l'évangile que j'ai reçu. Je referme ma parenthèse. Donc si nous nous souvenons de ce qui s'est passé euh, dans cette montagne, à hein, cette montagne euh, de Dieu en Horeb, euh, nous voyons une première, une première chose, la loi de Dieu est donnée euh, à Moïse, gravée sur des tables de pierre, et il est dit du doigt de Dieu. Comme Moïse a tardé pendant à peu près à peu plus de 40 jours, le peuple a, a immédiatement euh, bafoué le premier commandement que Dieu avait donné, la première parole que Dieu avait donnée dans cette loi, à savoir que c'était lui le seul Dieu, qu'il n'y en avait pas d'autre, et il a fait le vaudan. Moïse descend, casse euh, ses tables écrites du doigt de Dieu, euh, fait toute une série de choses que vous lirez encore dans les livres de l'Exode mais surtout il va intercéder pour ce peuple que Dieu veut détruire il va intercéder et Dieu va, va répondre à sa demande Dieu va, va accepter la demande de Moïse et il lui dit euh, remonte, euh, remonte fais-toi des tables taille-toi des tables taille-toi des tables de pierre si tu, tu les as cassées bien, tu remontes avec des tables de pierre et je te redonnerai euh, le document de l'alliance, que je fais avec toi et avec ton peuple. C'est donc une autre alliance qui est faite avec Moïse et avec son peuple. Et Dieu, en quelque sorte, va mettre la barre plus bas qu'il ne l'avait mise avant. Et il est dit que la loi a été donnée par l'intermédiaire des anges. Ce n'est plus le doigt de Dieu qui va écrire, ce n'est plus la loi éternelle de Dieu qui va être donnée, mais la loi de Moïse. Cette loi de Moïse, elle va durer Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ Le sacerdoce lévitique va démarrer là Jusqu'à la Pentecôte Où le sacerdoce de Belkissédèque va démarrer Et cette loi sert en fait de pédagogue C'est le il faut, tu dois, tu ne dois pas, tu peux, tu ne peux pas euh, Tu fais ceci, tu ne fais pas cela, etc C'est un pédagogue jusqu'à Christ, jusqu'à Jésus-Christ Où nous avons cette loi de l'esprit cette loi de la liberté en Jésus-Christ dont il est parlé. Je crois que c'est l'apôtre Jacques qu'il ne nomme ainsi la loi de l'esprit de liberté en Jésus-Christ. Nous ne sommes donc plus sous la loi du péché, que condamnait la loi de Moïse, mais nous sommes en Jésus-Christ dans cette loi de liberté. Nous n'avons plus besoin de ce pédagogue qui était cette loi de Moïse, avec ses dix paroles. Est-ce à dire que nous sommes sans loi Bien sûr que non. Euh, Jérémie va dire que le peuple, vous lisez Jérémie 29, 30, 31 et à peu près c'est 32 même, je crois. Jérémie va dire que, de la part de Dieu, il va y avoir une nouvelle alliance, une alliance renouvelée. Exactement, ce n'est pas nouvelle dans le sens neuf, c'est-à-dire, euh, euh, mettons, j j', je me suis acheté euh, une, une robe neuve, je ne l'avais pas avant, je l'ai maintenant. Non, non, ce n'est pas, pas du tout ça. L'alliance, ce qu'on appelle la nouvelle alliance, c'est l'alliance renouvelée. Et le mot exa, c'est renouvelé, c'est-à-dire elle est faite nouvelle en Jésus-Christ, mais c'est toujours l'alliance éternelle de Dieu. L'alliance de Moïse n'est pas une alliance éternelle, c'est une alliance perpétuelle. D'ailleurs, vous avez ce terme régulièrement. Perpétuelle, ça veut dire qui dure entre un début et une fin. Tout, le temps de, tout ce temps-là, cela dure. Mais éternel, ça n'a ni début ni fin. Et l'alliance de Dieu, c'est une alliance éternelle de vie, qui n'a ni commencement ni fin. Et les dix paroles, qu'on a trop tendance à donner comme dix commandements, c'est-à-dire des règles, qui n'est pas tout à fait, tout à fait exact, le mot « Torah », ça veut dire « enseignement », les dix paroles sont en fait gravées dans la nouvelle alliance dans l'alliance renouvelée, gravée dans le nouveau cœur, le nouvel esprit que Dieu nous donne. Ce n'est pas, pas le cœur affectif, c'est le cœur, comme on dit, le cœur de la pomme, le centre de la pomme, c'est vraiment notre être intérieur. Sur notre être intérieur, la loi de Dieu, la loi éternelle de Dieu est gravée. C'est pour ça qu'il est dit que dans les Romains, même des, des, des peuples qui n'ont pas reçu, font accomplir cette loi, parce qu'ils qu'elle est intérieure à, à l'être humain depuis la venue de jésus donc, nous n'avons pas de, comment dire, de, euh, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas obéir, parce que cette loi, elle est gravée dans le cœur, nous la connaissons. On dire, mais je savais pas que Dieu disait ça, non, non. Nous savons, au fond de nous, nous savons, et c'est lorsque nous découvrons quelque chose qui est une obéissance à faire à Dieu. En fait, le Saint-Esprit l'atteste à notre cœur, parce qu'elle s'est déjà inscrite en nous, tout simplement, nous le savons. Je continue sur l'obéissance Nous réalisons bien que tout, tout ce qui est impossible à la chair De vivre sous la grâce et de plaire à Dieu Est possible dans l'esprit L'esprit qui habite en nous L'esprit qui a fait sa demeure en nous La vie de l'esprit est en nous Notre esprit est en quelque sorte le trône du Saint-Esprit et nous savons par notre esprit. Nous ne savons pas par notre intelligence, mais nous savons par notre esprit. Si nous nous sommes repentis et avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur et comme notre Seigneur, alors l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 1-2 Nous sommes élus selon la préconnaissance de Dieu le Père en sainteté de l'esprit pour... » l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus Christ 1 Pierre 1-2, relisez-le vous voyez que nous sommes destinés à obéir et si nous sommes destinés à obéir nous avons tous les moyens d'obéir il ne faut pas dire que que nous ne savons pas ou nous sommes incapables ou nous ne pouvons pas etc. non, en tant qu'enfant de Dieu Dieu nous ordonne cette obéissance mais il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions obéir. Dieu n'est pas sadique, Dieu est bon. Et lorsqu'il ordonne quelque chose, il donne tout ce qui est nécessaire avec. Donc nous avons cette capacité d'obéir, non par nos propres forces, non par nos propres efforts, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et l'obéissance à Dieu, c'est vrai, elle n'est possible que si nous sommes en Lui. Nous ne pouvons pas obéir si nous ne sommes pas en Dieu. Et j'irais dire que c'est souvent la marque euh, qui nous permet de, de comment dire, de, de reconnaître un enfant de Dieu ou un enfant du diable. C'est la dimension de l'obéissance, tout simplement. Parce que l'enfant de Dieu obéit. Et j'irais dire qu'il obéit sans effort ne veut pas dire qu'il obéisse sans souffrance, ce n'est pas ça. Mais l'enfant de Dieu sait quelle est la volonté de son Père et il l'a fait. Et il l'accomplit. L'Esprit de Dieu a versé en nous l'amour de Dieu. Et si nous avons cet amour divin que le Fils est venu révéler et manifester pleinement en nous, alors cet amour de Dieu va nous permettre d'obéir. Aimer et obéir, ça va ensemble, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas, impossible Alors cet amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit n'améliore pas notre vieille nature, ne vous faites pas d'illusions Parce que notre vieille nature corrompue, elle doit être maintenue dans la mort, elle est morte, morte avec Christ, quand Christ est mort Et chaque jour nous avons à maintenir dans la mort cette vieille nature donc cet amour ne va pas améliorer notre vieille nature. Certainement pas. Mais va nous donner une liberté d'action dans la nouvelle nature reçue de Dieu. Parce que j'aime le Seigneur, parce que j'aime Dieu, parce que j'aime mon frère, parce que de l'amour de Dieu, je vais pouvoir obéir, obéir au Seigneur. Et il est dit... Euh, en 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, s'il ne peut pas pécher, il ne peut pas quelque part désobéir. La nature euh, la nature de Dieu en nous est capable de l'obéissance, est capable euh, d'aimer, est capable, ne peut pas pécher. Par contre, c'est notre nature de pécher qui nous fait pécher. Et on ne peut pas dire que nous ne péchons pas. Nous tombons régulièrement. Et c'est en fait cette compréhension que nous devons avoir de, de cette nature de Dieu qui est en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui a toutes les capacités qu'avait le Seigneur Jésus finalement sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit que nous ferions euh, les choses qu'il a faites, et même de plus grandes. Nous ne les faisons pas dans notre nature d'homme, mais dans dans notre nature, j'irais dire, spirituelle, qui est l'Esprit de Dieu en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, en quelque sorte, en Christ, en notre Sauveur et en Lui seul, en fait, nous sommes introduits dans la sphère bénie de l'amour de Dieu où nous pouvons nous mouvoir. Donc, avoir une relation les uns vis-à-vis -vis des autres euh, qui est juste, qui est agréable, qui est, qui est douce, qui est, qui est paix, qui est, qui est soumission les uns aux autres, qui est C'est cette, cette sphère de l'amour dans laquelle euh, nous sommes par Jésus-Christ, euh, Jésus-Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui nous permet en fait d'être ces gens obéissants, euh, obéissants à Dieu, euh, soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ je pense par, par exemple tout spécialement au couple euh, on insiste toujours sur la soumission de la femme ça c'est voir les choses de façon naturelle Dieu n'a pas, pas demandé cette chose là Dieu a un ordre dans le couple c'est à dire dans la vie naturelle il a mis l'homme à sa place, c'est la tête et il représente Christ et il a mis la femme à sa place, c'est le corps, elle représente l'église. Et comme la tête et le corps sont liés, et comme la tête euh, dirige tout le corps, le mari est là dans le couple avec cette fonction-là. Mais si vous regardez bien dans Éphésiens et le paragraphe où il est parlé de cette soumission de la femme, le paragraphe en grec commence par ce verset-là, Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, dans un couple, dans le naturel, l'homme est à sa place, la femme est à sa place. Mais dans le spirituel, l'homme est soumis à la femme dans la crainte de Christ, et la femme est soumise à l'homme dans la crainte de Christ, parce que en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Donc, l'homme, bien qu'il soit dans le naturel, la tête représente en Christ, avec euh, la prééminence qui lui est donnée, parce que le mot tête, chef, kephalée en grec, n'a pas de notion d'autorité, mais de prééminence, et eh bien l'homme, lorsqu'il se situe en Christ, va être soumis à son vis-à-vis -vis et son partenaire, dans la crainte de Christ, dans la dimension du spirituel, comme l'autre va être aussi dans la crainte de Christ, soumis les uns aux autres, et c'est ce qui va faire avancer le couple dans le spirituel, de plus en plus efficace mais dans l'ordre naturel, Dieu a mis l'homme à sa place et la femme à sa place, et ça ne doit pas, ça, ne doit, ça doit être respecté. Et je crois que les plus beaux exemples de couples qui travaillent dans le ministère ensemble, c'est de voir l'homme et la femme dans le naturel, chacun à leur place, l'homme étant le protecteur, la femme étant euh, l'aide, le vis-à-vis -vis respectueux de son, respectueuse de son mari, et puis dans le spirituel découvrir l'autorité que ce couple a, l'un vis-à-vis de l'autre, dans cette mutuelle soumission l'un à l'autre, dans la crainte de Christ, et comment en fait ce couple devient puissant par Dieu dans le ministère. tournez vous ce que le Seigneur Jésus a dit, et a dit qu'ils deux sur la terre sont d'accord, quelle que soit la chose qu'ils demandent, elle leur sera faite Un couple qui vit cette dimension-là, dans le naturel c'est visible, dans le spirituel c'est visible, ils sont deux, il demande quelque chose, elle est obtenue. Est, ça, ceci vous explique pourquoi Satan cherche tellement à détruire les couples. Parce que un couple en Dieu, naturellement bien positionné, le monde voit que c'est un beau couple. Et spirituellement bien positionné, le monde spirituel sait que c'est un, un, un ennemi invincible en Dieu. Parce que ce que ce couple va demander, parce qu'ils sont deux, la chose va se faire et eh bien vous comprenez bien que de tels couples sont euh, directement visés par l'Église. et je crois que nous avons vraiment besoin lorsque nous rencontrons des couples de cette valeur là de les, de les supporter, de les porter dans la prière vous savez que les, les satanistes sont engagés à jeûner à prier pour faire tomber tous les couples de responsables chrétiens et je n'ai pas de crainte de les dire c'est une réalité. Alors nous, chrétiens, que faisons-nous par rapport à nos responsables, à nos leaders, à, à ces couples de ministères que nous découvrons, qui sont des véritables monuments en Dieu, où nous voyons l'autorité, non seulement l'autorité spirituelle en Dieu, mais le témoignage de vie puissant par leur vie naturelle de couple. Nous avons besoin de les porter, nous avons besoin de, de les porter, de les bénir, nous avons besoin de les, de les supporter, nous avons besoin de les aider nous sommes un petit peu éloignés de l'obéissance mais je voudrais encore simplement puisque nous parlions de l'obéissance de Jésus Christ qui a permis lui, l'époux à ce que son épouse soit aussi euh, l'église, soit aussi euh, obéissante en quelque sorte. Mm -hmm. N'oubliez pas qu'il a dit que les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Les portes de la mort ne prévaudront pas contre l'épouse. Pourquoi Parce qu'il est l'époux et il est donc le protecteur. Alors l'exemple est clair. L'exemple est clair. Il y a plusieurs. Euh, Plusieurs versets que j'aimerais partager avec vous. Je vous parlais tout à l'heure de, de, de l'épître aux Éphésiens, on voulait parler de l'épouse et de l'épouse, de l'époux et de l'épouse. Nous avons dans l'épître aux Éphésiens la norme de l'amour de l'époux. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église la, ou l'assemblée. Le comme. Petit petit mot comme dans la Bible. Faites-y attention. Voilà la norme du mari. Marie aimez vos femmes, vos épouses, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Voilà la norme de l'amour de l'époux, tel que Dieu le veut. Il a obéi, et j'irais dire que, en citant Marc 14, versets 33 à 36, on voit sa parfaite obéissance là, où Jésus. Euh, et dans le jardin de Jethsemane il dit et il est écrit il commença à être saisi d'effroi, et fort angoissé, et il leur dit Mon âme est saisi de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici éveillé. Et s'en allant un peu plus loin, il se jeta contre terre, et il priait, oh que s'il était possible leur passa loin de lui. Il disait, Ah Père, toutes choses te sont possibles, fais passer cette coupe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, moi. Mais ce que tu veux, toi. Voilà l'obéissance. Donc nous sommes appelés à obéir à Dieu. Nous ne pouvons le faire que dans notre Sauveur. Notre nature pécheresse vient souiller parfois effectivement notre vie, nous faire dévier de la marche. Mais il est notre avocat. N'oubliez pas, il plaide pour nous. Nous, par le chemin de la repentance, nous retrouvons la relation et la communion avec Dieu. Euh, Tournez-vous et je vais lire peut-être ce verset de 1 un Jean 1-2 un, Pour terminer, 1 un Jean 1-2 un, Alors, 1 euh, Jean 2 Mes enfants je vous écris afin que vous ne commettiez pas de péché. Si quelqu'un commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Et Lisez un Jean 1, 8 déjà. Si nous prédons, prétendons être son péché, nous nous trompons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos, nos, nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifier, purifiera de tout mal. Il y a une autre version qui dit ça. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout à Donc, si nous réalisons que nous ne sommes pas obéissants dans un nombre de domaines de nos vies, nous n'avons pas d'excuses, mais nous avons un remède. C'est-à-dire, repentons nous et qu'est-ce que la repentance C'est confesser, c'est-à-dire dire comme Dieu, et me détourner de mon péché. Il y a une illusion à penser que la repentance, est simplement la confession, dire « j'ai péché, Dieu, si j'ai si mal fait, je te demande pardon ». Non, ça n'a aucune, aucune valeur, j'irais dire même que nous offrons son Dieu si nous disons ça, si nous avons péché. Ou je pêche, c'est-à-dire, où j'ai désobéi à Dieu volontairement, ou involontairement d'ailleurs, mais j'ai désobéi, je le reconnais, je le confesse. Et je m'en détourne, ça c'est la véritable réponse. Je ne peux pas dire à Dieu, si j'ai péché, je te demande pardon. Ou j'ai péché ou je n'ai pas péché. C'est amoindrir, dire si je, je te demande pardon, c'est amoindrir la valeur de l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a douloureusement accomplie pour que nous soyons des gens vivants. en vie. Je vous laisse, à la prochaine fois. Salut.